Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance et vous avez la chance, c'est une chance commune d'avoir Mam avec nous. Mam, elle est exceptionnelle et elle parle surtout du vaginisme. C'est un sujet que j'ai pas encore traité en vidéo et vous êtes plusieurs d'ailleurs à me l'avoir demandé. Est-ce qu'on peut parler plus du vaginisme C'est un problème que j'ai et donc je suis vraiment ravie aujourd'hui de passer ce moment <rire> ensemble et puis <rire> de pouvoir partager tes lumières, profiter de tes lumières sur ce sujet. Du coup, dis-nous un peu, même qui es-tu Déjà, merci Margot pour ton invitation. Je suis vraiment super contente d'être là et bravo pour tout le travail que tu fais auprès des femmes. Je trouve ça exceptionnel et merveilleux à la fois d'avoir aujourd'hui des femmes qui abordent le, le sujet de la sexualité, yes. qui l'abordent de la façon dont tu le fais. Alors moi je suis Mam, j'ai 34 ans, je suis coach, thérapeute et je me suis spécialisée dans la guérison du vaginisme. Et depuis 5 ans maintenant, j'accompagne les femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir et retrouver une sexualité sans peur ni douleur. Yes. Tellement important. Juste pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, le vaginisme même c'est quoi Alors Le vaginisme, c'est un trouble sexuel féminin euh, qui se caractérise par euh, une contraction involontaire et récurrente des muscles du plancher pelvien et c'est cette contraction qui rend euh, la pénétration euh, très douloureuse, voire impossible. Et il y a plusieurs formes de vaginisme. Il y a le vaginisme primaire, mm -hmm. c'est celui que j'ai eu. Euh, c'est au tout début de la vie sexuelle de la femme euh, qu'il apparaît. Et il y a également le vaginisme secondaire, qui est un vaginisme qui apparaît euh, après une vie sexuelle tout à fait normale et épanouie. Ouais. Je pense que ce, ce, vaginisme, ce vaginisme secondaire, il peut être hyper perturbant. Si mmh. tout va bien et d'un coup là, avec mmh. ce partenaire dans cette situation, ça va plus, on ne ouais. peut pas être pénétré. Il y a comme ce blocage. C'est mmh. hyper perturbant de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Exactement. Ouais. C'est vrai que les deux sont perturbants parce que même le premier, quand au tout début... les deux sont tout à fait perturbants. Ce <rire> n'était pas pour comparer, c'était juste pour se dire bah, quand on a l'habitude que tout va bien Exactement. et d'un coup, ça va plus, ça tu dis mais, plus, ouais. mais merde, c'est s'est passé quoi Effectivement, mais Les deux sont perturbants, perturbants. c'est ouais. Effectivement, c'est vrai que tout va, quand tout va bien et qu'on a eu des partenaires où tout s'est ouais. bien passé et d'un coup, euh, ça bloque, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, mmh. etc. Donc euh, oui, c'est pour ça que c'est important euh, mmh. d'avoir euh, euh, des personnes, des ressources pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, on comprend pas, on est dans l'incompréhension, on a l'impression que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, mmh. et puis on se pose plein de questions, et, et voilà. Mais effectivement, ça peut être hyper perturbant euh, quand d'un coup... Euh, on, on découvre que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus et qu'on est bloqué. Du coup, tu nous as dit, mais toi, tu avais un vaginisme primaire, du mm -hmm. coup, dès le début. Est-ce que ah. tu veux partager un peu ton histoire et comment est-ce que tu en es arrivé mm -hmm. à aujourd'hui être experte du vaginisme et aider ouais. à des milliers de femmes Ouais. alors je vais vous raconter mon histoire mais en résumé parce que c <rire> si je raconte tout je pense que ça pourrait durer deux heures alors moi tout a commencé à ma nuit de noces donc je me marie, j'avais 26 ans à l'époque euh, moi j'ai attendu le mariage pour, pour faire l'amour la première fois euh, pour des convictions par rapport à ma famille, je suis d'origine sénégalaise et euh, c'était hyper important pour ma famille euh, que j'arrive vierge au mariage. Donc mmh. j'étais éduquée dans ces croyances là que mmh. la virginité au mariage est importante. Donc j'arrive avec euh, euh, cette enfin ça y est je suis mariée donc je peux faire ce que je ouais. veux parce que avant le mariage j'avais vraiment euh, mmh. euh, voilà, des, des contraintes et puis euh, je beaucoup et euh, donc le premier soir avec mon mari euh, on essaie alors tout se passe très bien les préliminaires mm -hmm. donc le vaginisme c'est pas un manque de désir ou de mm -hmm. frigidité on a j'avais du désir j'avais envie et euh, physiologiquement tout fonctionnait j'avais je voilà j'avais toutes les euh, tout ce qui tout ce qui était nécessaire pour qu'un rapport se passe mais mm -hmm. malheureusement euh, c'était comme s'il y avait un mur à chaque tentative de pénétration ouais. donc ça a bloqué complètement et c'est vrai que on se dit mais qu'est-ce qui se passe alors au début j'avoue que je n'étais pas inquiète je me suis dit mais c'est normal c'est la première fois ouais. bah, des premières fois ça, mm -hmm. ça peut être un peu challengeant mais le problème c'est que ça a continué comme ça mm -hmm. plusieurs semaines, plusieurs mois et puis à, au bout de, de six mois je me suis dit mais c'est pas normal il faut que tu fasses quelque chose et c'est là où je commence à consulter mm -hmm et malheureusement j'ai pas eu la chance de tomber sur les bonnes personnes tout de suite euh, à l'époque j'avais besoin de bienveillance mmh. d'écoute qu'on me comprenne ouais, euh, qu on qu'on ne rencontre pas tout, tout le jour, pas chez toujours. les médecins surtout chez, sur les troubles sexuels ah, ouais. Tellement d'incompréhension. Ouais. et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je rencontre des personnes comme toi qui ont vraiment cette bienveillance, cette écoute, pour moi c'est précieux en ouais. fait. Parce que je me dis, euh, parce que quand on a du vaginisme, on vient chercher cela aussi. Ce n'est ouais. pas juste des conseils techniques, euh, euh, on vient chercher aussi une personne qui a cette capacité d'écoute. Ouais. Euh, et qui laisse l'espace à l'autre mmh. et qui accueille la personne avec bienveillance mmh. et moi ça je le sentais pas mmh. j'avais l'impression d'avoir des gens en face de moi qui comprenaient pas ce que j'avais mmh. Et euh, qui me disait mais c'est dans votre tête, euh, il faut vous détendre. Euh, si vous continuez comme ça, votre mari ah euh, est à partir. C'est votre religion. Voilà, vraiment des trucs un peu... Euh... Et du coup, ça a été quoi ton, ton déclic, le moment où tu as découvert que c'était du vaginisme et, et comment tu as transformé ça, en fait Alors moi, le déclic, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai compris que j'avais du vaginisme. Euh, et en fait, si tu veux, dans ma vie, à un moment donné j'avais une quête de, de, de sens. Je voulais mmh. comprendre mmh. pourquoi mon vagin, il était bloqué. Mmh. Voilà. Moi, c'était ma quête de sens existentiel. Et en, et, en, et en tentant de comprendre ça, effectivement, je suis retournée dans mon histoire, dans mon mmh. enfance, et j'ai compris qu'effectivement, ce vaginisme n'est que le fruit, le résultat de plein d'autres choses profondes. Et donc, c'était vraiment le symptôme euh, de choses profondes. Plus profonde à mmh. régler, à apaiser, mmh. à, à guérir. Et c'est là où j'ai compris que bah, ce ne sera pas juste une solution mécanique ou une crème ou un lubrifiant qui va régler mon problème, sûr. mais qu'il fallait que j'aille travailler oui. en profondeur en moi pour aller euh, débusquer ça. en fait tous les freins inconscients et conscients qui me bloquaient. Donc toi tu as fait tout ce travail en profondeur et aujourd'hui tu es cette personne bienveillante qui va écouter, qui va accompagner les femmes. Mmh. Donc tu as créé en fait toute une méthode pour accompagner les femmes à guérir du vaginisme. Oui, as même vrai. écrit, même elle a écrit un super livre qu'elle m'a offert, je suis trop contente <rire> qui s'appelle Je guéris du... Ah il y a un gros reflet <rire> euh, Je guéris du vaginisme c'est un super petit livre qui montre un peu bah, toutes les, les étapes, qu'est-ce que le vaginisme euh, quelles sont les causes il y a plein de petits dessins pour vraiment comprendre en fait. Mm, tout à fait. Du coup, mam ma si là, il y a une femme qui est en train de nous regarder, qui souffre de vaginisme, qu'est-ce que tu as envie de lui dire Alors, si tu souffres de vaginisme, mon message pour toi, c'est vraiment d'être douce et bienveillante envers toi-même. Et sache que tous les jours, tu fais de ton mieux pour guérir. Et ça, c'est vraiment hyper important que tu le comprennes et que tu sois vraiment douce avec toi, mais aussi avec ton corps. Et que tu comprennes que ton corps est un allié pour ta guérison. Oui, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Parce que je pense que souvent, quand on a cette sensation d'avoir un blocage, on se retourne contre soi, on se dit euh, « mmh. mon corps est mon ennemi en fait ». C'est ça. j'ai l'air dire « non, mon corps est mon allié ». Est un allié et, et surtout que tu es normal. Oui. Voilà parce que je peux comprendre et moi je l'ai été cette sensation d'être anormale. Tu es tout à fait normale, tu as du vaginisme et j'ai envie de te dire que ça se guérit bien et ouais. tu n'es pas toute seule. Clairement, le vaginisme c'est un des troubles sexuels qui se, dé... qui se guérit très bien en fait. Exactement. Euh, quand on a les bons outils. Ça. Et il y a parfois des années et des années d'errance médicale. Oui et de femmes qui sont face à ce blocage, ce blocage, ce blocage, parce mmh. qu'on y va en force, parce qu'on y va pour faire plaisir, parce que, mmh. euh, ouais, on peut essayer d'être dilatateur, tout ça, mais il n'y a pas de sécurité. Mmh. On le fait euh, en mmh. étant violent envers soi-même, pas ouais, du ouais. tout avec cette tendresse. C'est vraiment crucial, cette douceur-là, mmh. parce que c'est comme ça que le vagin va s'ouvrir, ouais. en fait. Parce okay. que, en se donnant cet amour, parce que le vaginisme, moi, je pourrais aussi le, dé le définir comme un un symptôme de désamour de soi-même et donc quand on va s'aimer, qu'on se donne cette ouais. douceur à soi, à son corps et qu'on est vraiment bienveillante waouh ouais. wow, le vagin il s'ouvre et ça c'est un, un message important à rappeler oui et je pense que le vaginisme aussi c'est une manière dont le corps dit mais en fait non mmh. euh, moi j'ai plein de femmes qui viennent me voir en me disant j'avais pas de désir, j'ai plus de désir mmh. euh, et quand je leur pose un peu de questions sur leur sexualité, genre, est-ce qu'il y a du plaisir Ben bah non. Est-ce que c'est vous qui initiez Bah non, c'est pour faire plaisir. Est-ce que c'est agréable ou ça fait mal Ah, ouais. ben bah, ça fait mal. Donc, ouais. même sans aller jusqu'à c'est du vaginisme, ouais. en fait, à un moment, et je pense que le vaginisme secondaire c'est aussi ça. En partie, il y a plein d'autres choses mm. qui peuvent le causer, mais c'est euh, bah, à un moment, le corps il, il stoppe en fait c'est ah. exactement ça parce que d'ailleurs il y a des femmes euh, qu'on accompagne elles vont changer de partenaire oui. et d'un coup ça fonctionne oui. donc des fois aussi le vaginisme peut être un message euh, un message du corps pour dire stop avec ce partenaire parce qu'il n'y a pas de respect oui. parce que c'est une relation toxique oui. parce que c'est pas safe et donc euh, c'est vraiment un, un mécanisme de protection aussi. Oui. il faut aussi le vivre comme ça contre un viol Tout à fait. ou euh, des abus oui. Et ça, que ce soit vaginisme, euh, infection vaginale, infection urinaire, euh, oui. tous les troubles en fait de la sphère euh, génitale. Génital, oui. Je pense que c'est vraiment quand même une partie de notre, notre corps qui dit non, qui dit mais je veux autrement, ça ne me va pas. Exactement. Et donc on peut quitter le partenaire, ou on peut apprendre à rendre la relation saine aussi. Moi j'ai accompagné plein de femmes qui avaient des douleurs dans la sexualité. Mmh et où en fait elles ont pu apprendre en communiquant en créant de la sécurité dans la relation oui, en, en ayant cette tendresse dont tu parlais envers soi-même mmh. à transformer la situation mmh. donc vous ne dites pas que la seule solution c'est de quitter votre partenaire parfois c'est nécessaire oui parfois c'est nécessaire mais il y a aussi d'autres options oui, bien sûr. pour apprendre à guérir. C'est exactement ce que tu fais. Tu as absolument. ton livre, tu as aussi un super programme en oh. ligne qui s'appelle ouais. aussi Je guéris l'imaginaire. Exactement. Yes. C'est un programme d'accompagnement que j'ai conçu et dans lequel j'ai mis exactement ce ouais. dont j'avais besoin à l'époque. Et c'est un programme. Hum, d'accélération, en fait j'ai condensé tout le travail que j'ai fait moi euh, sur toute ma durée du, de, de vaginisme et j'ai regroupé ça en piliers et en étapes, yes. c'est un travail vraiment euh, qui, est, qui est important et qui aide vraiment à comprendre c'est quoi le message du vaginisme, mm -hmm. parce qu'en fonction de, de chaque femme, le message il est différent et du coup d'aller travailler dessus euh, pour aussi grandir, évoluer se déployer euh, et devenir une version, euh, une meilleure version de soi-même Génial. Euh, oui. Merci, Mam. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de dire Alors, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que euh, voilà, vous n'êtes pas seul. Le vaginisme touche une femme sur 100, c'est énorme. Euh, on n'en parle pas, c'est encore très tabou, mais aujourd'hui il existe énormément de choses, les choses bougent par rapport à il y a 8 ans, euh, donc n'hésitez pas à en parler et restez pas seul, euh, voilà, parlez-en. Et puis la honte doit changer de, de camp maintenant, vous n'avez pas à avoir honte de souffrir de vaginisme, ce n'est pas une tare, c'est un trouble, il se guérit. Et euh, voilà, prenez-vous en main et vous allez voir que vous allez guérir. Yes, super. Eh ben, merci, Mam. Un grand cœur, plein d'amour. Et ah, euh, vous ça. pouvez retrouver Mam. Du coup, on va mettre tous les liens de, euh, de tout, de, de tout. tous les endroits où vous pouvez les trouver. Parce qu'elle fait plein de trucs qui sont géniales. Elle a aussi une chaîne YouTube. Ouais. Elle a une super newsletter. Abonnez-vous à cette newsletter. Ouais. Moi, j'adore la recevoir. C'est toujours, euh, <rire> euh, toujours plein ouais. de pétillants, plein d'énergie, plein de joie. Et ouais. ça, c'est un truc que j'adore euh, chez Mam. Donc voilà, euh, abonnez-vous aussi à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, comme ça vous ne manquerez rien des prochaines vidéos. Et Puis vous pouvez aussi trouver toutes les manières dont moi je propose les différents accompagnements dans la description. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir